Et salut à tous les amis, c'est Gabriel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui Donc sur le Threadbinder du mois de novembre Je sais que certaines personnes l'attendaient Je n'ai pas fait de Threadbinder au mois d'octobre parce que comme je vous l'ai dit J'ai pris les vacances et que j'étais pas mal surchargé en demande Donc on y va pour le Threadbinder du mois de novembre où il y a eu du changement Alors jusque là, euh, donc on a du, donc, tout ce qui est gaga, hein, bien sûr vous allez dire, ouais, mais là, il n'y a pas de changement. Là, c'est tout ce qui est... Euh... Là, il y a un changement. Voilà, ça, c'est... Alors ça, ça, je vous le dis honnêtement, j'ai eu pour quand j'ai fait le tournoi à Comic-Con sur Avignon. Donc, voilà les dernières nouveautés. Enfin, il y a quelques nouveautés qui sont là, hein. Donc voilà, j'ai essayé de... Donc euh, je donc toutes les cartes qui sont dedans, c'est des cartes à échanger. Euh... Enfin, toutes les cartes que vous voyez, c'est des cartes qui sont à échanger. Donc après, on a les structures Psy. Hein, que j'ai essayé de ranger euh, par... Euh... J'essaie de ranger un petit peu tout ce qui est psychique voilà sachez que moi j'ai gardé ce que je voulais donc c'est déjà pas mal après donc toujours du peluchimal. voilà donc quand je disais que j'ai eu du mal à me... il me reste celui-là en mode assaut ah j'ai essayé de mettre un peu des cartes communes, des cartes rares, des cartes. Euh Tourbillon parallèle. Voilà. On continue. Donc. Euh oui, alors je précise qu'il y a quand même le deck conseillé si ça intéresse, je veux bien m'en débarrasser. Comme ça, ça me fera. Euh donc euh, si vous voulez. Si, si vous désirez le deck conseillé, euh, je vous mettrai tout ce que tout Ça dedans en même temps parce que c'est euh, voilà, je dois m'en dépasser donc Yo senju 1 hein. donc après, il y a oui, il n'y a pas trop de changements. Ah, celle-là, celle-là, je crois que je vais la garder parce que c'est euh, pour le deck dragon. Pareil, il n'y a, y a, euh... a pas trop de changements sur cette page, je suis d'accord avec vous, parce que je vous entends venir directement. Ouais, t'as dit qu'il y aurait des nouveautés, mais il n'y a pas trop de changements pour le moment. Mais rassurez-vous, j'ai pas mis toutes les nouveautés... Euh... J'ai fait exprès de ne pas mettre toutes les nouveautés en... Au même endroit, parce que sinon ça serait. Euh... Oui, donc j'ai deux. Euh, le dragon cruel à rareté et le dragon tornade aussi. Hein. Voilà, donc Sabrix. Ah, ça, ça me rappelle des souvenirs sur Stack Force 5. Le deck Sabrix. Voilà. Après tout ce qui est vitesse roide. Voilà. J'ai quand même laissé un, un petit tranchant et des éléments, si vous le désirez. Voilà, tout ce qui est vitesse roide, c'est pareil, j'ai gardé ce que je voulais. Vailan, euh, j'ai mis un peu du Cyber Dragon, parce que j'ai pour compléter. Hein. Donc tout ce qui était cyberdragon. Donc vous voyez que j'ai le Cyber Dragon, notre version. Voilà. Après les Samouraïs Supralour. pareil, ça, ça n'a pas changé. Ça, voilà, je crois que je, je l'ai vu encore. En Après, donc, pseudo-espace, voilà, du A, ah, du main de la prééminence, voilà. Encore du dragon poussière d'étoile en mode assaut. Golem de lave. Il ah, n'y a pas eu trop de changements ici. Pareil. Premier mouvement solo. Donc là, tout ce qui est euh, Seigneur-Lumière aussi. Ça, je pense que le deck Seigneur-Lumière, ça partira pas. Hop, excusez-moi. Après, Stel Chevalier. Alors, pot de dualité, pourquoi j'ai mis en double Parce qu'il y en a en rare et il y en a en commune. Voilà. Donc, après, on a le Cyber Dragon Toon. A... J'ai mis quelques cartes euh, en rareté. Après, on a le. Donc, tout ce qui est encore vitesse -roid, hein, Le Kandema. Voilà. C'est tout ce qui me reste. Hein. Je vous le dis de suite. Donc, après, euh, pareil. Hein, vous allez me dire, là, il n'y a pas trop de changements. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. Là, ça commence à devenir... Le dragon Provenateur Altéré euh, Dracoyos, donc euh, j'en ai deux. Hein j'en ai deux, je vous le montre. Je vais bien en trad 1, je vais voir si j'en mets un... Je vais voir si, un... je, je, vais voir si je, je peux le mettre dans le deck dragon, il faut voir. Donc après, euh, Drago Lich de nuit... Euh... L'appareil, ça n'a pas beaucoup changé, oui je sais, je sais, ça n'a pas beaucoup changé. Donc ça c'est la carte pour les cyberdragons. Et grande nouveauté, donc tout ce qui est euh, ici en aile noire, ça peut partir aussi. Hein. Parce que le... j'ai décidé d'abandonner le deck aile noire. Puisque mon ami 44ité Hattie va m'en faire un. Donc euh, voilà. J'ai décidé d'arrêter. De faire le deck L Noir. Et j'ai plus me faire... Euh... J'ai plus me faire le deck Red Raptor. Voilà. Donc on en a fini avec notre petit Red Binder. Alors euh, je vais vous montrer quand même le petit Binder. De mes cartes de collection. Parce qu'il y a des cartes que j'ai vais garder quand même. Donc Cocon Rouge, Univers Exis, Pot Dualité, Sanctuaire du Dragon... Le dragon de la limite Schwarzyl, donc euh, bien sûr le dragon des solaire, solaires, récupération fusion, feu sauvage, le numéro 40. Celui-là aussi, le 91, le 95, celui-là ça peut partir si vous voulez. Moi je j'ai pas, de... pas de préférence. Donc tout ça je garde bien sûr. Le 88 et le C88 je garde, la carte de Harmony, je garde sacrifice inutile, euh, le dragon et ça ça ça ça, ça je garde toujours. C'est juste euh, j'ai des hésitations. Dragon armé des ténèbres naissance du monstre donne chemin lumière d'étoile donc c'est il y a celle-là qui peut partir si vous voulez. Trou noir donc plume de phénix destruction de euh, cartes. Euh, destruction de carte. Voilà euh, destruction de main donc ça ça peut partir ça ça peut partir, ça je garde ça je garde, ça je garde parce que je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser donc en jeu Zera ça peut partir aussi donc ça, ça je garde ça bien sûr je garde parce que c'est des cartes de collection euh, ça c'était pour le deck euh... boxer un nom de table mais euh, je sais pas si je le garde veilleur du sanctuaire je garde, mur de fer impérial et le L'impact cyber je garde, ce serait bien que je l'ai en français mais bon c'est pour l'instant je ne l'ai pas en français donc après donc que euh, corne et tranchant cyber ténébreux avec le dragon cyber ténébreux, donc ça je garde, c'est obligatoire. Donc après tout ce qui est yeux rouges donc et ça je garde aussi. Euh, écran rouge donc Uria, Rabiel et Amon, donc ça ça peut partir éventuellement. Chaîne démoniaque et trop dimensionnelle aussi. Voilà. Donc, sur ce, donc les amis, c'était euh, cette petite vidéo donc sur le binder Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!